Oh avait... Allo Il a répondu <rire> Oh putain C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi <rire> En fait c'est normal il dit Allô. Il a répondu Allo pas qu'il a une dire. Dime. Ok salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion Aujourd'hui deuxième épisode du Fit Game nous coach Et on a pris des gros youtubeurs On va avoir des youtubeurs à 1 million d'abonnés à plus 2 millions d'abonnés à plus à 8 millions d'abonnés <rire> Mais aussi des youtubeurs à 100 000, 80 000 et 2000 Il y en a pour tous les goûts les gars ouais. Donc on va appeler tous ces youtubeurs Ils vont tous nous donner un exercice Une méthode d'entraînement, des temps de repos Pour faire une séance complète de musculation N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter si vous kiffez ce concept Et on est parti, premier youtubeur qu'on appelle C'est Thomas Ranieri ah, Allo, il vient de se réveiller. Oh, est, tu viens de se lever, il est 13h. <rire> T'aurais pas pu te préparer pour Fitness Fusion là. Bon apparemment aucun des deux est capable d'enregistrer correctement donc je vais vous redonner l'exercice. Donc vous allez me faire dips lestés. vous choisissez un poids, vous pouvez faire 10 répétitions propres. De suite sans poste, tu divises ce poids par deux et tu recommences 10 répétitions. Ensuite tu délestes tout le poids et 10 répétitions au poids du corps. 4 fois et prendre 3 minutes de repos à la fin du drop set, ça arrache vraiment. On va voir si la puissance au bench de Pimous va lui servir. J'ai hâte. Merci Thomas Ranieri pour le Street Workout, on kiffe ah, Tu le sens bien Ah c'est... t'as mis lourd je trouve En vrai ça va Franchement je trouve que t'as mis lourd Il veut monter. deuxième fois Enfin non c'est toujours une série là Ouais 9 et 10 Dans les lèvres tu fait 10 Franchement c'est pas facile bah non c'est pas facile. Ça brûle. Là on dirait pas rocky qui lâche les poids. Il va s'envoler là. Là ah, tu parles d'amplitude mais la tienne elle est pas grande non plus. Hein. Au dip, t'as une petite amplitude. Mais c'est parce qu'après sinon je touche au sol. Allez, montre comment t'es fort. Lui, il préfère euh, ne pas mettre la ceinture parce qu'il aime bien avoir des trucs entre les jambes comme ça. C'est lui qui dit ça, deux gros disques entre les jambes. Hein. Une belle petite lame de disque qui lui rentre dans le fion. Quand même une altère juste en dessous. Ouais. Ça, c'est exercice Thomas Ranieri. On soude des trucs dans le huc, on monte, on descend. Allez, jusqu'à 20. Bien. Allez, les dernières produits. je Bien que ne veux pas me blesser. Hein. On va chercher les 30. Allez, oh. c'est un de repos. Boum, Envoie. Allez, on voit. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est du cardio, de la muscu Ça brûle là quand J'ai ouais. senti les, sens, je les wow. tirer, Du coup, 3 minutes de repos. Là on a fait 3 séries mais ça vaut pour une seule série. Ouais, c'était pas facile hein, ça, c'est pas facile du tout. Il veut nous tuer dès le début de la Premier séance. Premier exo, il veut déjà Il pas compris qu'on appelle d'autres Youtubers derrière. Ouh. Allez. 8 encore, allez. Allez encore. Encore. Ah oh, c'est bi. Ah, je l'en veux là, on ah, lui en vouloir, c'est toi qui as mis lourd. Je respecte mes abonnés, ouais, ça oh. n'a rien à voir, rien à voir. Ah. Ah. Ah. Je crois que la troisième je vais pas assumer, je t'avais dit. Allez on voit, allez, ouais. Bien, tranquille j'ai de la réserve, il a dit de garder de la réserve. J'ai l'impression d'avoir les couilles posées sur une halter. Exercice de Thomas Ragnier. Ok, poids du corps fini. Allez, on voit vitesse. Boum. Ouais. Allez, encore 5. 3, 2. Ok. Je garde de la réserve, donc ça va. C'est le cardio qui tape, j'ai l'impression, là. Ah, ça monte. Je vais souffrir. Là, elle va être dure, celle-là, tu le sais. Ah ouais. Allez. Les pecs, qui congestionne, hein, ça y est. Allez, gros. Oh. 2, 5. Celle-là, elle va passer facile. Les 10, elles vont passer. C'est après que ça va se compliquer. Allez. 7, encore. 9. Et va la chercher, gros explose. Boum. Nickel. Putain de merde. Nickel. C'est bon, c'est bon. La 20, le stylo, elle 30 va temps, faire 30 mal. Prends le temps de décharger. Mais c'est pas normal de faire des 3 séries pour une série. Si tu n'y arrives pas, je te mets une fessée. 2, ah. ah. 5. Ah. Allez, 7. Ah. Allez, gros. Oh. Encore 3. 1, ah. Repose, oui, Repose-toi un pas. peu, prends un respose. Ah, je dois enchaîner encore, poids du corps. Ça va être laborieux hein. là. Non, poids du corps, je vole. Je vois, il m'a dit. Il n'a pas compris ce qu'il avait fait avant, je crois. Je crois que tu as oublié ce que tu as fait avant. 18-8 avec les charges que j'ai prises. Je suis content. Je crois que tu as oublié ce que tu avais fait avant, c'est pour ça. Oh, C'était pas facile, hein. les pets, ils vont exploser. Allez, envoie. Putain, j'ai jamais eu des couilles aussi lourdes. Allez, pour un 1, 2, 3, c'est ça. 7, 8, 9, et 10, bien. Les dips, c'est pas un exercice qui fait beaucoup le Je fais je pas de dips. 40 kilos, c'est propre. Je ne fais pas de dips, mais enfin si, je les fais au poids du corps. Je vais pas faire le menteur. J'en fais mais au ah poids du corps. Je te vois jamais te laisser là-dessus. Au poids du corps. corps. Là, c'était bien. Je préfère faire des séries longues. C'est j'ai, je sais pas. Je suis pas fan des dips. C'est pas un exercice qui me fait kiffer. Allez, on voit, on voit. Et il m'excite pas. Mais par contre, quand c'est toi qui te dis de le faire, ça t'excite. Ah, j'aime bien. J'ai envie qu'il monte sur moi. On aurait dû se laisser avec Ah, c'est bien. Pause. Des charges, c'est pas grave. J'en ai fait 10. Ah, tu restes euh, au même poids. Allez, 10, 4, 5, 6, ok, 7, allez jusqu'au bout, encore, encore. Yeah, ok, Easy. Voilà. t'aurais pu te laisser sur les trois, je pense. Ouais, je le sais Let's go. On appelle le prochain YouTuber qui est... Qui est Qui est T'ibouine Shape. Est bon un ami d'enfance. Fait... Excusez-moi, ouais, c'est vrai que t'as un maternel avec. Je me souviens, je marchais avec, il y avait une rnouna ici, là. Je <rire> la main. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Et concernant le message au prochain YouTuber, c'est quand qu on fait un feat ensemble. Allez les gars, bon courage. Oh, allo <rire> Il a répondu Oh, oh putain de merde C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi Allo Il a enlevé le t-shirt, tu ouais, l'as vu il a enlevé le t-shirt tu fais les flex un petit peu bah, Pas nous, justement, on doit y aller juste après, on a besoin de toi J'en profite d'avoir l'avantage alors On était surpris Tu dis allo en fait, comme tout le monde, tu dis allo au téléphone Mais bien sûr On, <rire> on pensait que t'allais faire un gros Dave, Dave ah, les olives, Un truc comme ça <rire> Est-ce que tu comptes, te... on en profite, on prend un peu des nouvelles, euh, te séparer encore une fois de Juju Street Ah ouais c'est vrai J'ai vu que c'était la vie Ça va, bon, ça ah va, va si tu l'as vu On a réussi à faire un million de vues grâce à toi, donc on, on te doit un petit billet quand même Ah oh mais des écosses de on est pas les cons Après, c'est pas Oh merde Maintenant, Juju, pour l'instant, ça se passe bien Tu vas bien Après, il n'y pas la fille de Sculanien d'Oresa, il va falloir en sauter sur l'amour C'est Ouais, super. <rire> moi, je voulais en profiter pour placer euh, un message pour te dire euh, parce que les gens ils, ils oublient. Mais le fit game, si on en est là, c'est en grande majorité grâce à toi. S'il y a autant de monde qui font de la musculation et s'il y a autant de personnes qui peuvent vivre de YouTube et partager leur passion la musculation, c'est vrai. Et San il a dit dans une vidéo, et il a totalement raison. Donc j'en profite pour te remercier. Je savais pas je que t'avais préparé ça, toi. J'ai pas préparé, <rire> c'est juste et ça, il a raison quand il a dit, il avait raison, c'est ouais, la vérité. Vrai. Merci ouais. à vous et moi je tiens à dire un truc pour vous les gars très très beau physique aussi bien. Là Va me chauffer. <rire> <rire> Faut <rire> pas Faut pas le dire deux fois <rire> Tu penses quoi de nos physiques Tu penses que c'est accessible naturellement, c'est dopé, c'est nati oui, oui, je pense que c'est accessible naturellement ah, froid. Avec... Arrête, arrête, commence pas <rire> Ouais, pour moi ça existe naturellement avec beaucoup d'entraînement et, euh, et une rigueur et une discipline que tout le monde n'a pas mais que vous, avez, euh, que vous avez eu donc bravo à vous les gars Merci on est fiers, on est fiers d'avoir pu t'avoir aujourd'hui, merci, merci d'avoir accepté. Euh, juste avant de commencer, on a un message de Thomas Ranieri, je sais pas si tu connais. Oui. Il demande quand est-ce qu'il va fit avec toi. Ah, est-ce qu'il est qu a, est qu a un budget Non, je rigole, je rigole. <rire> Tiens, on je rigole, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Il faut juste que en fait, je suis chaud pour plein de trucs, mais en fait, à travers les vidéos, comme j'ai traité 15 millions de thématiques, pour réussir à faire des vidéos qui marchent, vous le savez les gars, ouais. il faut réussir à, à, à trouver du contenu un peu original Donc c'est pas tout de fitter avec une personne, faut aussi avoir une idée, donc après, à, partir, à partir du moment où on a une idée, euh, voilà Bah il verra la vidéo, il, il entendra ta ouais. réponse En tout cas, on retiendra <rire> que nous on place les gens, on se place pas nous, hein. vrai. on n'a pas demandé de fit <rire> euh... des... <rire> Toi tu dois donner la suite de cette séance, donc tu as le deuxième exercice à nous, à nous proposer il faut qu'il y ait un lien dans la séance alors c'est une ça sentence... veut nous faire mal ça ouais. ça veut dire je te le dis <rire> on sait qu'il fait du crossfit on a peur <rire> les gars on l'a pas mis en dernier esprit pour pas qu'il nous mette un circuit cardio c'est un lien faut que ça, ça soit une séance pec épaule triceps ah un exo jambe là ah, ah, voilà grave. tout de suite <rire> truster ah <rire> oh, on va oublier oh. on va oublier <rire> ok déjà squat à deux jambes un exo qui travaille les, euh... Paul, le vas dire ses triceps, c'est Paul. Ouais, c'est ça. Et eh bah ben, écoute, écoute, écoute. Fais parler ça ton apparaît. imagination. Hein. Donc il faudra googler un peu l'exercice pour oh euh, de là. façon à bien le faire comme il faut. Ça va être du. Alors attends, je, me... je cherche le nom exact. On va dire de bêtises. Euh... Ça va être. Alors, attends, c'est quand tu poses l'alter et tu. En gros, tu prends, euh... tu prends deux dumbbells, tu prends deux alters, tu te mets au sol à plat ventre comme si t'étais un burpee en bas. Ouais. Et après, tu remontes. Euh, en l'air avec les haltères et après tu redescends en gros, tu ton cardio. Attends, attends je vais me retrouver l'exercice. Ça, ça. s'appelle un backflip avec des dumbbells. Non <rire> de ce que je comprends. Attends, laisse-moi faire une petite recherche rapidement. Vas-y, je t'en prie. Moi, je remets le t-shirt parce que je suis pas congestionné, moi, les gars. Burpees avec un développé militaire ou un truc comme attends, ça, j'ai déjà vu. Ouais, c'est un truc comme ça. Oh purée. Et voilà. je savais qu'on allait faire du crossfit avec lui. Attends, je vois là pas là quel là. exercice ouais, ça peut ça. être. Si, moi, je connais. Burpees avec une haltère. Alors attends. T'es à plat ventre en fait, t'as un comme un burpee. on va le noter, on regardera. Juste le nom, il fait peur déjà. Tu peux le mettre sur Google Purée. Ah non, il veut nous tuer là, je crois. Ok, c'est bon, on a l'image. Ok, je vois. Ça va, sympa en vrai. Ça va être cardio. Combien de répétitions Tu vas faire une minute max de répétitions. Oh mon dieu. Faut plus l'appeler. Regarde, c'est Chibo c'est le cinquième youtubeur français. Ce que tu veux, on t'appelle plus. D'accord une minute, max de Rennes. Combien de séries oui, ça, ça, va Alors, la version, entre guillemets, débutant, c'est de le faire avec une seule halter. Euh, en plus, il nous respecte pas. Deux halter, c'est plus dur, mais c'est possible. On va tu le faire à deux haltères. Pour l'idée des poids, je te conseille de prendre les poids, tu sais, les poids euh, hexagonales, un petit peu, là. Je vois. Euh, t'en as plusieurs. Et les, le poids femme, c'est 15 kg et le poids homme, c'est 22,5 kg. Donc, tu nous respectes pas, là. Tu nous donnes Alors, des poids femmes. Toi, tu prendrais combien <rire> sur ce genre d'exercice euh, je prendrais deux fois 22,5 Ok, okay. Bon, on va, prendre on deux va fois, essayer de te faire honneur Allez faites moi honneur <rire> On à va mourir ça, ça, ça, ça, ça, quoi. Et on fera une série de ça alors Ouais une seule série Tu te finis avec ça euh, chacun une minute max de rep, euh, Tu te finis Ok d'accord C'est déjà très très, bien. Okay, déjà très, très euh, bien Le petit pouce bleu bas de la vidéo Abonnez vous à leur chaîne hein, <rire> Allo C'est <rire> à et la Boum <rire> <rire> Bon, on va essayer de faire honneur à Thibault. On a pris les 22. Il a dit que c'était les poids d'hommes on a quand même pris les poids de 16 kilos parce qu'on sait pas si on va réussir à terminer les 1 Une 1 minute, une minute c'est très long en Burpees les gars. Donc on a les poids de 22, Pimous a pris les poids de 16. Ça s'appelle du double Devil press pas des ça. Burpees. Donc le nom fait peur. Le nom devil c'est le diable. Et, et vu que nous, notre but c'est de fusionner, donc s'il prend les 16, je prends les 22. Si je peux plus les 22, il prendra les 22 et je prendrai les 16. Est, donc, on est, est une tu ne vas pas m'arnaquer comme ça, je te le dis. Là j'ai entendu l'arnaque. Il y a eu un truc qui a pas bien sonné. Ça en gros, c'est pas si comme si reps à 22, j'en peux plus, je prends les 16 et je finis à 16, toi tu finis à 22. On est une équipe. Non, non. Mais il est malade, lui. Il est fou dans sa tête. Allez, let's go. Du coup, pompe, on saute, on développe. Tu fais un burpees, tu remontes, tu développes, tu fais un burpee, tu. C'est vraiment un exercice, j'ai déjà mal. C'est du crossfit. Hein. Thibaut, tu aurais pas pu rester à la salle de muscu, un peu de curl biceps, on était bien là. C'est parti oh. oh. T'as pas pris la bonne charge, cousin Pas du tout. En en Il fait, faut aller à son rythme. Ça fait du curl, oh. ça fait un peu de tout. Oh. Oh. Ça fait 30 secondes seulement là J'ai envie de vomir. C'est bon, je suis une femme. Ok Je refuse de croire qu'il le fait à 22 pendant une minute. Je veux une preuve. Il reste combien de temps Fini. Je refuse de croire qu'il fait 22 kilos une minute comme ça. C'est impossible. Je refuse de croire que les mecs qui font du crossfit sont naturels. Ah. Merci hein Merci Thibaut. Les gars, si vous mettez pas votre pouce bleu maintenant Vous le mettrez jamais Gros pouce bleu sous cette vidéo T'as fait semblant Non, j'en ai fait plus que toi si tu veux savoir Ouais mais 16 kilos Moi j'ai pris une charge que j'ai assumée jusqu'au bout Il est resté 15 secondes Les, les rôles, ils vont changer Le savant et la brute frère, c'est lui il s'en bat les couilles, il pense que par la charge. C'est du divertissement. Ça a complètement changé les rôles. Avant c'était lui, il était là en mode non je réfléchis comment je vais faire. Faut que ce soit la bonne. Maintenant il veut que bourriner le bâtard. Ah tu veux que bourriner. C'est parce que je ressemble à un homme que tu trouves que je suis un homme Moi je m'identifie pas comme homme hein. Donc j'ai le droit de prendre les 16. Je m'identifie comme une alter de 16 kilos. Ça donc je est, prends tu 16 veux kilos. Je vais mettre dans une sauce. <rire> euh je suis désolé. J'avais oublié que étais en période de transition. Bon faut respecter son choix les gars, il a décidé d'être une femme. C'est sa volonté. Voilà. Faut respecter tout le monde. Ça peut me permettre de prendre des charges plus petites ça me va. Et de te sentir mieux dans ton corps. Près de nous deux, c'est toi qui a laissé. <rire> je peux faire un petit tobou ou pas là ah, J'ai du mal là. Hein. C'est pour Thibaut. Tu veux faire une dédimmeule Allez hop, Thibaut, Thibaut. Thibaut. Thibaut. on trape <rire> un Si tu veux un fit, c'est toi qui fais la démarche. Non, ça fait trop prétentieux là. Appelle-moi, je suis dispo. Là, on va appeler un prochain youtubeur Sans savoir qui c'est, est-ce que tu as un mot à lui faire passer Oh, euh, OK, OK. Euh, ok, alors on va juste on va rester sur la thématique du dopage. Vu qu'on est sur de la muscu, on va lui donc pour lui poser la question euh, qu'est-ce qu'il pense du fait que tout le monde pense qu'il est dopé <rire> Ah, bah c'est parfait parce que c'est dans son thème. Ok, <rire> il va pas répondre. Je le connais. <rire> oh, ah, ah, mon Dieu oh, le miracle! Oh, le miracle! <rire> Allô, vous m'entendez <rire> Ouais, on t'entend bien. On a eu peur que tu répondes pas. Hein. C'est ouais, je me, oublié, hein, moi. Ouais, bon, je, je me doute, je, je lui ai rappelé 3-4 fois. Voilà, toujours malveillant, hein, ça change pas. Hein. Désolé, désolé. Euh, avant de commencer, on vient d'avoir la Thibaut in shape et il y a un message à te faire passer c'était. Et il demande Qu'est-ce que tu penses du fait que tout le monde pense que tu es dopé <rire> C'est pour ça que je fais ouais, ce genre voilà, de vidéo. C'est pour ça. Bon, pour nous, il est naturel. Ouais, non c'est plus lui que les gens pensent ça. <rire> <rire> J'ai vu, vu sa dernière vidéo avec Stéphane Batala il est pas minable devant lui hein. <rire> Ah il est propre hein Ouais mais tu vois bien que c'est pas le même ouais, gars ouais, quand même. C'est pas le même gars, mais il était pas minable. Bah ouais. bien sûr, après il s'entraîne depuis <rire> une paire d'années, il s'entraîne bien Thibaut. Oui non mais ça c'est évident, c'est évident. Après il est bien sec tout ça, donc ça fait la ouais. disque quand t'es bien sec. Ouais c'est vrai que ça, ça vrai. Donc ça c'est ta réponse. Alors, non non non bah, oui, ma bah, réponse c'est ça, c'est en gros. <rire> bah, moi j'aimerais bien que plus de gens le pensent. Mais vu mon physique, les gens ont du mal à croire si je suis Ouais, en fait, il n'y a que sur une seule photo, celle que tu as trafiquée, qu'on pensait que tu chargé. Exactement. Ok, bon, tu sais pourquoi on t'appelle Pas du tout. Pas du tout. trop. Bon, en fait, on appelle des youtubeurs. Chaque youtubeur nous donne un exercice de muscu et une méthode d'entraînement. Et à la fin, ça nous fait une séance qu'on teste en vidéo. Et là, c'est à ton tour pour le troisième exercice c'est une séance pec et triceps. C'est ça. En fait, c'est toi qui choisis. On va voir si aussi tu es un bon coach. Donc là, on a eu dips et on a eu. Un genre de burpees avec des pour les épaules en gros Un genre de burpees avec des trucs bon bref. Donc moi je vais vous dire uh, overhead press Overhead press j'aime bien ça Un minimum 60 kilos bien évidemment bah, C'est 60 ça. kilos c'est pour, les... pour les débutants 60 kilos Ah oui j'ai oublié que vous étiez nommé vous Allez allez allez <rire> <rire> Non non non <rire> Après ce qu'on a fait là ça va être compliqué Non hein. ça va être du jus attends, attends, Comment ça 60 c'est pas ça C'est du jus 60 pour... tu rigoles Pour combien de répétitions par contre En fait euh... Des séries, vous en faites des séries de 12, on en fait ouais, euh, 4 séries de 12, c'est bien 4 séries de 12, c'est excellent euh, Là, ça va être dur Non, c'est excellent, ah, mais t'abuses Non, 4 séries de 12, ça va À ah, 60 kilos, t'as dit Ouais, 60, 60 kg il n'y a rien bon, Je mange, 60 kg il n'y a rien J'ai hâte de voir ça, oh, ouais. ça. <rire> Merci beaucoup, Marvel. Allez, à, Allez, à une ouais, prochaine, ça. ciao Bon exercice suivant, vous l'avez entendu Marvel overhead Fitness press. Overhead press donc, du Il n'a pas plus... précisé assis ou debout donc on le fait debout Ouais, et debout c'est plus simple, on va pouvoir céder des jambes On faisait les malins quand on était au téléphone C'est lourd, 60 kg. Donc on part pour 12 répétitions Ça va le faire On arrive toujours à se dépasser quand il y a la caméra Essaye oh. de pas trop tricher sur les premières oh. Oh. Ça se passe le squat Johnny ou... Oh. Nique sa mère, triche, triche, triche oh. Triche Triche oh. Oh. Ah, triche wesh T'es fou là, je cherche la blessure, triche Marvel, on va descendre, c'est bon. Fallait tricher. Je dirais, je vais passer un PR, je me concentre. C'est quand la difficulté Quand t'arrêteras de prendre des produits, bâtard. Ouais, 12 c'est dur, je sais pas, je suis à combien. Vas-y, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. J'attends que ce soit dur. hein Les naturels, ils vont s'identifier à moi, je pense, à partir de maintenant. C'est pas ça, c'est que quand t'as 190 au bench, il y a bien intérêt que tu l'aies pas c'est 60. Dans la dernière fois qu'on a fait la de Rudy, c'est mon épaule qui m'a bloqué. J'ai encore un peu mal, mais ça va le faire. 50 50 Ouais. Tu m'as à mieux. Hein. Pour travailler la pointe, tu peux le faire si tu te lances des 10. Et encore là, ça va être lourd. Je pense trop. 40 pour 12 reps c'est ma charge J'ai les épaules deux fois comme ma tête. Comme quoi, l'hypertrophie, ça veut rien dire les charges. C'est dingue. son gros dos là encore encore encore hein, de faire semblant encore c'est un deadlift ou gros tu m'as fait une poussée t'as fait ça as Ouah, tremblé. Bon. il voulait que je fasse un peu les jambes Marvel on aurait dit tu t'étais mis en mode vibreur gros non j'ai jamais été au-delà de 60 kg sur du développé militaire à la barre moi dans une optique de maintien de mon épaule je vais je vais descendre aussi euh, c'était facile hein. ouais mais tu sais où est ce que je l'ai senti quoi des rotateurs direct on va on va préserver l'avenir vois non, toi toi t'envoies, moi j'en vois rien du tout. C'est Marvel, il m'a dit Pimous si ah, tu envoies. Toi t'envoies, ouais. Allez c'est parti. Ouais, faut pas que je monte jusqu'en haut et c'est bon. Là ah, c'est propre. Je t'ai dit niveau perf, je suis déjà monté bien plus haut que ça. À un moment je m'étais fixé un objectif de perf sur cet exo-là en debout, j'avais passé 100 fois 8. Mais depuis j'ai arrêté, ouais, mais gros j'avais mis 6 mois hein, avec des cycles de force et tout, hein. j'avais pas ça fait ça comme un brin Ça faisait bizarre travailler en 5 reps, 3 reps, là dessus ah, c'est lourd hein. Il y a des altéros, ils font ça avec 200 kg ils la passent au dessus Ouais gros, mais là. ils sont géchards Oui, non pas tous A 200 kg au dessus de la tête t'es pas géchard C'est de la technique hein gros, il y a des altéros natifs. c'est euh... En fait c'est en fait, pas tu fais un militaire, c'est il pousse et il passe en dessous de la barre en s'abaissant Et il remonte 200 kg au dessus de la tête t'es enfin, On va dire un petit 150, 160 je pense, Nati ça, ça doit se faire Allez commence à avoir chaud là ah. franchement eh ben ouais. La séance, la elle commence à bien taper. Là, c'est mes charges. Là, on est bien. Là, j'ai pas risqué la blessure. Thibaut, il y a quand même dit à Marvel qu y était... que Marvel y était chargeur. Ouais, et moi, je suis d'accord avec lui. Marvel est G-chargeur. Franchement, la photo au bord de la piscine, là, euh, elle veut tout dire. Hein. C'est un 16 abonnés ouais. parce qu'elle est trafiquée. C'est pareil, il est devenu trop gentil. Ça veut dire maintenant, on peut l'attaquer. Il dit plus rien. Les gens, ils pensent tous ça de lui. Il est trop marrant. Moi, il fume, ouais. hein. je le suis un peu sur Twitter. Ouais. Les gens, ils font des montages. C'est trop marrant, gros. Lui Je le trouve très fort en communication. C'est un monstre. Fou. Même quand il a fait des bad buzz, c'était calculé. Gros. Ouais. Il est monstrueux là-dessus. Si les gens, ils se rendent pas compte. Il est très, très intelligent. Allez, dernière série. il a pas de mauvais buzz. Ça n'existe pas. Et la mauvaise baisse Ça existe, ça. Je sais pas si tu nous attends derrière, mais j'ai vraiment pas envie. 12. Ça va. Ouais, j'aurais pu faire 60 fois 3, il a aucun souci. Bon, la prochaine fois, je me charge quand j'appelle Marvel. J'ai compris. Il veut que des, que des mecs chargés. De façon je lui dis maintenant ou j'attends Tu vas avouer tes Non. Quoi Je le dis maintenant ou pas que t'es panati actuellement là pendant ta séance Vas-y. <rire> il trouve ça drôle. Pimou, à chaque fois qu'il prend un pré je sais qu'ils sont pas légaux. Alors à chaque fois je lui dis, est-ce qu'il est légal celui-là Il, il m'a dit oui. Du coup je l'ai. Je lui ai mis une demi-scoupe. J'ai pas attention, mis une demi, ouais, mis si, une demi si je veux pas prendre des trucs comme ça, faut pas m'en donner. Euh, y a on pas de passe au prochain youtubeur. Maintenant, sans savoir qui c'est le prochain youtubeur qu'on va appeler, est-ce que t'as un mot à lui faire passer Le prochain youtubeur, on va lui faire passer. Ah, vous, vous voulez pas me dire c'est qui Ah <rire> non, c'est ah le but ça doit être en rapport avec la muscu, c'est ça que as que Tu dis, tu t'as le droit de dire veux. ce que tu veux. Je... Ah, ok, le mot j'avais pas c'est why are you gay Oh putain, oh, lui il, il veut qu'on vous... sorte, veut... <rire> il veut, il veut... Il veut... <rire> <rire> Et depuis oh, quand il, il parle anglais lui il Écoute son rire malveillant. <rire> c'est vraiment Voldemort. Et hein. eh bah ben, on va faire passer le message alors. Oh, oh, ça là. va et toi Oh la petite voix. Une, une petite voix, il a passé ouais, une sacrée nuit lui T'as en les enfants cette semaine ou quoi Ouais, j'ai les enfants. Ah... <rire> on vient d'appeler Marvel Fitness et il, ouais. il nous demande pourquoi t'es gay. Bah c'est plus que j'ai bien échangé avec toi à Gadir, c'est vrai que ça m'a. Uh, uh, c'est qui le toi C'est qui toi <rire> Ça m'a changé Ah Pimous, on précise les choses. C'est Pimous qui aime les hommes sur la chaîne trop grave. C'est so une pro... séance spec et poltris. Il va nous mettre du deadlift sinon lui. Ouais. Non ce serait bien, vous ne faites pas de poids de corps à HSPU là. Un quoi C'est un lift and push-up Ouais. Tombe verticale. Oh. Ah il aime and... trop euh... cet exercice. Ouais, entre... ouais, mais je vous avais trouvé bon la dernière fois. Ah, ouais. entre, ah bon entre deux steps. Et en termes de répétition et séries, ça donnerait quoi euh, Moi je dirais du 6, 8 rep, une 45 de récup, 3 séries. Oh ça va, c'est bien. Bah on te laisse dessus, on va, on va tester ça nous. Merci pêche d'avoir répondu. On passe euh, à notre jeu préféré. Handstand Push-up. Voilà. Exercice de PJ qui met des strings. Ça en dit long sur les exercices qu'il a choisi. Combien de repos Combien de nombre de reps 6-8 reps. 6-8 reps, ok. Et 2 minutes de repos. Je crois qu'il y a des femmes euh, qui regardent la vidéo. Pourquoi J'enlève je, je mon shirt Non, on commence pas à me mettre mal à l'aise, wesh. Moi, on m'a dit qu'il faut se mettre tout nu si tu veux réussir sur YouTube. Hop, petite musique sexy, là. On va voir ton ventre, de. On va voir ton ventre quand ouais. tu vas être en. Non, mais qu'est-ce que tu fais C'est pas comme ça Oh ouais, non, ça va être mais non gros ah ouais. L'équilibre il va pas être bon ah ouais, ouais. Elle est encore souple hein Mais autant je me mettre en place, explique-leur les, les jeux qu'on faisait quand vous gamin. Non j'ai rien à leur expliquer, je vais juste les laisser observer l'animal avec qui j'ai décidé de travailler. Oh putain, en fait, trop ah mais tu pourras pas ça, ça veut dire que tu pousses concrètement 80 kg à un bras. Tu ah peux pas, t'es un fou Allez, on lui répond. L'homme araignée on est vraiment sur un truc inutile. Faites pas ça, ça sert à rien. Ne reproduisez pas ce que lui il fait. T'aurais dû te mettre en chaussette par contre. Pour faire glisser sur le mur. Ouais, parce que les, les pieds, ça arrive. Je l'ai vu. Moi, je vais le faire comme un être humain civilisé. Pas comme un sans papier la vie de ma mère. Comme un clandestin, tu l'as fait. C'est du jamais vu. Oh, pas mal l'équilibre. <rire> Le sang est remontait au cerveau sale. Je suis devenu rouge, non <rire> Non, ça va. Waouh. Ressenti Très mauvais. C'est des séances de PJ. Non, tu peux dire séances de PNJ. Carrément. C'est un pongiste, c'est pas un mec de la muscule, lui. De toute façon, et même mon ping-pong que je lui ai mis une volée, de toute façon, quand on est parti au Agadir. Quel honte. Ça y est, il s'est résilié à faire des exercices normaux. Je savais pas qu'on faisait de la gymnastique sur FF. Vas-y, plie une jambe directe quand tu montes. Voilà. Jamais je fais des trucs comme ça, hein. on voit que son chibra, ouais, qui descend. Allez, c'est bon, j'arrête. On voit que ça, louloute qui bouge. Ils sont là que pour mater mon zizi. C'est bon, stop YouTube. Regardez, des années d'entraînement et de breakdance. Je vais vous montrer, moi. C'est une coupole. Pas de fois en coulée, non Tout en douceur. Et 5, la vie de ma mère, je peux pas en faire plus. C'est trop dur comme exo. Cet exo, il est immonde. Musculairement parlant, je suis désolé, ça n'a rien à m'apporter. PJ, nul sur 20. Ce mec-là, tu lui mets des raclés au paddle, au ping-pong, à la muscu. Il n'y en a pas marre de prendre des volets, purés. Moi, j'en ai marre qu'on parle de PJ. On passe au YouTubeur suivant. Petit mois à lui avant. PJ, on t'aime. Euh, Asiatomique. Asiatomique Oh, putain. Est-ce que t'as un mot à faire passer au prochain YouTubeur euh, garde la pêche. Oh, oh c'est un beau message, j'aime bien. Rappelez. On appelle Asiatomique pour les plus anciens. Oh, il a répondu à la vitesse de la lumière. Hein. Allô, ah, ah, <rire> il, il est tout beau avec sa nouvelle coupe de il cheveux là. Il est tout frais. Ça, ça va les gars Ça bah, va ouais, hein, C'est euh, avant de commencer, on avait un message de la part de PJ. De PJ, c'est vrai. PJ Cabriès, je sais pas si tu connais de Body Time. Bah, bah bien sûr. Bah bien sûr. Il te dit juste de garder la pêche. <rire> Très bien. <rire> bon, maintenant, euh, pour la séance, c'est une séance pec, épaules, triceps. On a beaucoup d'exercices épaules, pec. On n'a pas encore euh, triceps. Bah, justement, moi, je t'ai dit, frérot, tu me proposes de vous donner un exercice. Ah, il y a méchant. Euh, moi, il y a un monde où je vais vous casser les couilles voilà. et ça va partir. Euh, lui, va partir. quand je lui ai dit tu veux participer, il était heureux. Il m'a dit je vais vous tuer. Ah. <rire> <rire> vous ou pas? Ouais, non oui, c'est le oui, but. Oui, but. Oui. Moi, ce que je peux vous proposer pour euh, mettre, on va dire, l'accent sur les triceps, vous allez faire des euh, burpees. Quand vous, quand vous descendez, vous descendez pas avec le bassin. Vous descendez en pompe stricte. Mais oh l'enfoiré. Ok, vois, je vois. Sur, euh, les mains bien, les mains bien proches euh, du bassin. Mais quand vous remontez, vous remontez euh, avec explosivité euh, sur les pieds. Euh, donc comme si tu partais en position de squat. Tu euh, adhères. Ouais. Et en fait, sur l'extension, tu viens faire une fente explosive. Dans les airs? En l'air. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais pas faire le bâtard, je voulais dire 100 reps au début Mais on va pas sur 50, 50 reps oh, C'est ce déjà une Tu sais qu'on a jamais fait d'art martieux nous Non ça va, ça va, c'est des burpees Non, ça, non, c'est de des coups de genoux dans les airs là Bon, on te laisse, on, Merci va, on beaucoup. va faire ta séance Vas-y les refs Allez, ciao Merci beaucoup frérot Allez, J avais dit ouais c'est bien d'avoir Asiatomine Asia sur la vidéo et de dire à nos abonnés d'aller voir ce qu'il fait en ce moment ouais. Parce que c'est vraiment cool Je fais sa pub avant parce qu'à mon avis après on va le détester Donc les gars il a fait une une... sa dernière vidéo là Comment faire pour maigrir, allez la voir, elle est super drôle, super intéressante. Bon on part sur de l'Asia Training, un burpees, un petit peu poum fou dans les airs Et on a 50 répétitions à faire non, En gros c'est burpees mais quand tu descends tu fais une bonne triceps hein. Ouais c'est ça, tu fais ça Hop, hop, hop Mario, Mario Bros, vas-y, t'es... Mario Je suis dis Mario, on est parti. C'est 50 objectifs, mais je me fixe max rep. Il faut que je m'arrête si je suis mort. Je pas besoin de m'arrêter avant. ça te va On donne tout. Au moins, même si je fais pas 50, j'aurais tout donné. 3, 2, 1. <rire> Il ne oui. même pas la pompe, de s'en bat les coups. Moi, j'y vais tranquille. Je vais tranquille, je te le conseille. Hein. Il va me détester, asiatomie parce que je ne me fais même pas sérieux. Ça me casse déjà les couilles. Il t'en reste combien Dès que tu t'arrêtes, je m'arrête. On va jusqu'au jusqu 50. Moi, je te suis. Encore 8. Mais va te faire enculer Si, je te jure, j'ai bien compté. Moi, là, je suis aussi, j'ai bien compté. <rire> bah vas-y, on les fait en même temps. C'est quoi Elles sont lourdes. La vie de ma mère, ça me ralentit. Allez, il fait rocli. Elles sont lourdes. Allez, allez, encore 8. Allez, donne-toi le Dernier qui finit, ça m'est Oh, mais tu mets pas le genou et tu sautes <rire> <les> pas haut. <rire> Maman <mort> <rire> On finit en même temps comme ça, c'est réglé. Tu as rien. Pimous, il reste le plus terrible. Et tu te souviens ce que Asiatomic il a dit euh, au suivant ah, Ils s'entendent bien les Asiatiques, j'ai vu. Ouais, mais t'as vu ce qu'il lui a dit Faut nous terminer. Donc c'est pas terminé. Ok, donc euh, max pompe, one shot. Max pompe, après une séance comme ça. Ouais. Ah, attends, ça c'est max pompe, le premier exercice du tricet. Ensuite, vous allez vous mettre en isométrie en hands push-up. Sans temps de repos. Et l'isométrie euh, en hands push-up, contre C'est pareil, ça a un max de temps. T'es un le enculé, pour en ma parole. Temps que vous n'en pouvez plus. Quoi. Alors là vous allez faire hein, des trisettes d'expansion en sol, c'est-à-dire position des nages, et en fait après vous relevez sur les mains. On connaît. Ok, bah on va faire trois fois ça dans la séance. On mais connaît, on connaît. Ah non attends. Mais bah, c'est un trisette ou c'est un quadrisette, frère C'est un trisette. Vous allez faire trois séries comme ça avec une trente de récup entre chaque série, entre chaque trisette. Ça c'est du racisme, ça. Bah non. Trois, et trois séries. Euh, bon, on n'appelle plus personne après toi. Est-ce que t'as un mou à passer à la communauté du ouais, coup C'est vrai. Ne vous chargez pas la gueule, comme ça vous aurez une tête de 20 ans, oui, d'avoir 40 ans. Il est bon, super. Est un très beau message. Parce qu'on a eu Marvel Il juste est avant, c'est bien de le rappeler. Allez, on te laisse, on va y aller ensemble. On t'attend dans le nord. Hein. Ouais, et viens quand ouais, tu veux. Incroyable. Ok, dernier exercice, un petit circuit, triceps. Ça a l'air fatigué. J'en ai ras le cul. <rire> Pompe, max rep, end stand, isométrique. Donc sur les bras, moi je vais me mettre en indu pour. Si je vais pas tenir, en isométrique, donc tu restes comme ça en bas. Donc à l'équilibre. Et bras. dès que tu tiens plus, tu descends. Et ensuite, c'est, tu passes de gainage à triceps et tu remontes. Il sait pas dans quoi il se lance là. Il sait vraiment pas c'est quoi ce triceps. Hein. Ça se voit, hein. Je crois que t'as pas compris le premier exercice, il va te carboniser. Tu arrives au deuxième, tu vas te dire, je bah, tiens comment La deuxième série. Non, non premier exo, là, direct. Il va te mettre dedans, tu vas voir. Ah, tu mal, mon copain. Allez, pour Newton. Vas-y, on y va. J'avais l'impression que je faisais l'amour au sol. Je sais pas, mais je voulais arrondir à 50 avant de m'arrêter, c'est tout ce que je sais. Je vais me mettre comme as. <rire> Joignez en isométrique, c'est pas comme ça, c'est tu Ah, ça faisait déjà très très mal. Ouais, j'ai tenu 5 secondes. T'as fini Et ensuite Ensuite c'est ça, c'est ça. J'ai déjà plus de force. Si je commence à le faire en double, je vais pas tenir très longtemps. <rire> Waouh! C'est des, des triceps qui vont pas ensemble. Tu cherches comment bloquer Newton? C'est déjà fait. Ça y est, moi je vais bloquer les autres aussi là, c'est bon. Thibaut, pas Thibaut, je bon, me abonnés. Je bloque tout le monde Bon les gars on avait dit que ah, ça allait être une séance muscu Finalement c'était plus du crossfit, c'était bien cardio C'était spécial mais ça change voilà. Ça reste fun à faire C'est bien ça change un peu C'est ça Ceci dit si jamais vous voulez des programmes un peu plus logiques Et prendre du muscle n'oubliez pas fitnessfusion.fr Je vous le rappelle nous on l'a déjà dit Si vous voulez des compléments alimentaires Broadway vous savez Meilleur rapport qualité prix actuel code fusion 10 Merci Mouah. à tous oui, les bon youtubeurs qui ont participé ouais. Merci à Thibault aussi euh, de nous avoir accordé du temps Grosse fierté d'avoir pu le ramener sur la chaîne je suis très très content qu'on ait pu lui parler moi déjà Ok c'était qu'un les gars, mais on a quand même son numéro là dedans. Thibaut, c'est fini pour toi. Hein. Donc, on va t'harceler hein. On peut commencer. À... Si j'ai du mal à dormir le soir, allô non Thibaut. Tu veux qu'on se fasse de l'argent On fait du charbon. Ah Thibaut, t'as 24 heures pour envoyer l'argent, sinon on divulgue ton numéro sur les réseaux sociaux. Je fais peur <rire> ou pas un petit peu <rire> C'était dégage. Bon, voilà, grosse fierté, les ouais. gars. On a commencé il y a 4 ans dans une plio rouge avec les vieux micros, du vieux matos. Et aujourd'hui, on se permet d'avoir Thibaut sur la chaîne. Et Ça fait plaisir. Il un a une qualité de fou, c'est voilà. nickel. Dites-le nous en commentaire si vous voulez qu'il y ait d'autres personnes qu'on appelle. Pensez à lâcher like, à vous abonner, c'est super important, c'est ce qui permet de nous soutenir. C'était une Fusion, force et fun.